Bonjour, je suis Tristan, président et cofondateur de Mooncard. Aujourd'hui en France, des millions de salariés continuent à avancer de l'argent pour leur entreprise, à saisir des tableaux Excel, à agrafer des justificatifs. Chez Mooncard, nous trouvons ça absurde et nous avons décidé de tuer les notes de frais. Pour cela, nous avons conçu la carte corporate, la plus avancée du marché, qui va du paiement à la comptabilité sans ressaisie. À chaque paiement, l'utilisateur reçoit un SMS qui lui demande de prendre en photo le justificatif. Il valide et en 5 secondes la note de frais est réalisée. Grâce à la valeur probante, il peut même maintenant jeter le justificatif. Mooncard intègre un moteur comptable qui génère automatiquement les écritures comptables vers tous les logiciels du marché, que ce soit Sage, de BP, SAP, QuickBooks. Ainsi, les directions financières gagnent un temps précieux puisque d'un clic, toutes les écritures sont automatiquement exportées. Mooncard est la seule carte de paiement d'entreprise en France où l'on peut régler très finement les droits de dépense. Le manager ou l'administrateur peut activer ou désactiver les distributeurs de billets, tel ou tel marchand. Il peut même choisir les jours de la semaine où le collaborateur a le droit de dépenser. Notre priorité, c'est la sécurité. C'est la raison pour laquelle nous avons signé un partenariat avec Allianz, le leader européen de l'assurance, et nous protégeons les collaborateurs dans leurs déplacements. Ainsi, qu'ils soient victimes d'accidents ou de fraudes, Mooncard les protège. De plus, Mooncard dispose de contrôles en temps réel ainsi que des alertes pour les managers et les administrateurs. En cas de dépassement de plafond ou de suspicion de fraude, un email ou un SMS est immédiatement envoyé. La solution Mooncard est très simple à déployer, les cartes sont disponibles en 48 heures. Les utilisateurs les reçoivent et les activent en quelques clics. C'est un logiciel en ligne sans installation, très simple à mettre en place. Chaque semaine, près de 50 nouvelles entreprises de toute taille et de toutes industries adoptent la solution Mooncard. Alors si vous voulez que votre entreprise digitalise ses notes de frais et ses achats, allez sur www.mooncard.co et recevez vos cartes en moins de 48 heures.